la retour donc euh, aujourd'hui on va parler de comment récupérer ces bonus oui l'équivalent et là on ne pas comment bonus qui a été créé sur son compte la vie donc c'est pourquoi j'ai fait un débat aujourd'hui et vous voyez ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Comment l'utiliser euh, jusqu'à le recevoir maintenant? Euh, quand vous venez, donc vous allez venir ici dans la partie là. Où on a créé menu tendu, la partie là. Menu ici, ouais. Quand vous allez venir, vous allez partir ici, puis venir ici paramètres. Cliquez là-bas, euh, cliquez sur paramètres, puis. Euh, un peu puis on vient ici à la partie promo vous avez vu non ouais, on part à la partie promo et après on défile vers le bas on descend c'est de ça qu'on a besoin ça cashback ça, ça c'est ça qui fait que vous pouvez retirer votre argent votre bonus ouais, ouais, vous le recevoir vous pouvez avoir le bonus maintenant vous cliquez sur ça ouais ouais ça non non c'est pas ça c'est ça vous cliquez sur cashback maintenant quand vous cliquez vous avez vu regardez ici on a écrit ici première colonne ici regardez on a dit point bonus pour les paris placés on n'a pas besoin de ça Maintenant regardez ici qu'est ce qu'on a écrit ici ils ont écrit ici bonus sur le solde de votre compte c'est à dire quoi si vous si vous lisez ce qu'ils ont écrit ici ils ont dit votre votre cashback dépend de vous placez vos paris pour augmenter le montant de votre cashback vous avez vu maintenant comme que j'ai c'était venu j'étais j'ai utilisé ça ici c'était ça que j'utilisais maintenant je l'ai désactivé pour utiliser celui là vous avez vu ça montre que je l'ai utilisé c'est ça que j'ai activé vous avez vu dans le truc là donc comme que je l'ai activé maintenant Aujourd'hui, j'ai reçu 2500 francs. Donc, je vais miser ça. ouais Par exemple, euh, on vient ici. Euh, comme par exemple, regardons ici, on va voir. Voilà le match là. Bon, j'ai pas besoin de ce match. Je vais voir un match qui est bien. Euh, bon en tout cas l'essentiel est qu'on choisisse un match là euh, oui c'est ça l'essentiel on choisisse un match donc euh, c'est difficile là les gars vraiment vraiment je ne sais même pas choisir quel match les matchs là sont vraiment bizarres voir bon par à on choisit celui là j'ai cliqué dessus maintenant vous avez vu ça c'est le solde de mon compte pas bonus mais ça c'est le solde maintenant c'est ici que j'ai cliqué Regardez ici. Donc, quand on clique ici, vous avez vu, compte bonus, ça est en bas ici. Compte bonus. Maintenant, on clique dessus. j'ai cliqué dessus, donc euh, c'est le bonus que j'ai parié. Donc, je parie 2000 francs, ça me donne 2700. Bon, je parie 2500. Ça. Maintenant, quand je vais, je vais voir s'ils vont accepter, parce que parfois aussi, ils sont fous. Vous avez vu, ils ont refusé. Donc il faut que je combine. Euh, ouais. Si je ne combine pas, je ne pourrai pas faire ça. Donc les gars, quand vous combinez, quoi que les combinais marchent. Regardez, moi, j'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Mais le problème, est que je n'avais pas changé quoi. Ouais, ouais Je ne savais pas. Je n'avais pas changé. Donc vous voyez, compte bonus. Vous avez vu. Regardez. Regardez ça. J'ai combiné quatre matchs. Au moins chaque match doit euh, dépasser le code de 1,4. Ouais, ouais, 1,4. Je dis bien 1,4. Regardez, j'ai commis 4 matchs. J'ai misé les 1300 qu'ils m'ont donné comme bonus. Et j'ai gagné 14 000 francs. Vous avez vu. Mais le problème est que je n'avais pas amené ça à cashback. Euh, comment c'est encore ça? Qui doivent euh, venir sur mon compte. Non, non, c'était sur les points placés sur les paris. Mais regardez. S'ils avaient gagné au moins, ils allaient vous donner, même si c'est 20%, d'autres c'est pas 10%. C'est ce qu'ils allaient vous qu donner, même. Parfois, ils me donnent jusqu'à 50%, la moitié même. Hein. Ouais, ouais. Donc, les gars, euh, notre vidéo se termine aujourd'hui. Ici, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker à la vidéo. Et aussi, j'ai un canal Telegram là où je donne des coupons gratuits. Ouais, ouais. Merci, et à la prochaine.